Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Alex Wallfree. Aujourd'hui, j'ai parlé de déconnexion, de lâche et prise, autrement dit. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des dernières nouveautés. Je te passe l'intro et on se retrouve de l'autre côté. Gros titre aujourd'hui déconnexion. Est-ce que vous êtes déconnecté Plus spécifiquement, est-ce qu'il y a une déconnexion entre ce que vous faites et ce que vous désirez, entre ce que vous planifiez et ce que vous accomplissez À titre d'exemple, une personne qui passe les trois premières heures de la journée, je sais que c'est beaucoup, au gym parce que c'est vraiment important, c'en est euh, addictif, tout simplement parce que cette personne-là considère que de s'occuper de son corps c'est primordial dans sa vie, bien, si bien que lorsqu'elle arrive au bureau, bien, elle est physiquement et mentalement épuisée parce que trois heures de gym, à moins d'être un professionnel, c'est énorme. Là. En toute évidence, cette personne-là n'aura l'énergie requise pour performer en tant que professionnel du e-commerce. J'aime beaucoup utiliser le mot professionnel. Je me dis que si toi, à chaque jour, tu te lèves, je me dis que dans le seul but d'atteindre tes objectifs que tu accomplis jour après jour, les tâches pour faire avancer ton entreprise, que tu te formes et que tu deviens la meilleure version de toi-même, est-ce qu'on pourrait pas qualifier ça de professionnel, rendu à un certain niveau, pas expert, mais professionnel? Est-ce que votre travail bien, consiste à vous pratiquer tel un athlète professionnel ou à maintenir une bonne forme physique afin d'être puissant au travail? Il doit y avoir une connexion entre vos objectifs et vos agissements. Vous préparez vos recherches, vos stratégies religieusement pendant plusieurs heures en prévision de votre semaine. Par contre, d'un autre côté, vous acceptez toutes sortes de distractions au lieu de faire votre boulot, des connexions, simple petit truc. Si euh, c'est la télé, éloignez-vous, soyez pas dans une même pièce qu'une télévision. Si c'est votre téléphone, mettez-le sur le mode silence, le mode euh, travail euh, sur un iPhone pendant que vous êtes au travail. Soyez focus, ça peut faire toute la différence. Je connais beaucoup de gens qui travaillent 4 heures par jour, j'en fais partie, 4 cinq heures par jour, mais je suis focus pendant que je travaille. Je n'ai pas besoin de travailler à 8 à 10 heures. Parmi vos tâches, vous confirmez des produits, parler au fournisseur pour un achat dans le but d'ajouter un produit à votre gamme. Mais, de notre côté, vous vous préparez, pas de... vous préparez plutôt d'une façon assez médiocre. C'est une déconnexion, n'est-ce pas? Vous avez désespérément besoin de faire de l'argent et accepter de, vous... de lancer un produit à des conditions irréalisables. Déconnexion. Vous décidez d'être tôt et en forme au bureau le matin, mais vous vous couchez à minuit, une heure la veille. Voyez-vous, vous êtes en perte d'énergie le matin malgré votre bon vouloir. Déconnexion. La profession d'entrepreneur, c'est difficile. C'est de relever des défis quotidiens, voire même de travailler de façon laborieuse. Il vous faut travailler sur vos compétences, avoir un dur labeur, une cédule comme que j'aime souvent l'appeler, être persévérant et avoir du courage. Il faut réaliser à tout prix que vous devez canaliser votre énergie et votre temps là où ça compte vraiment, que vous devez établir vos priorités les plus importantes, que ce soit de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année. Il faut tout simplement être reconnecté. Soyez focus, mettez en action des petits changements. Souvent dans la psychologie, on va mentionner qu'une habitude prend 20 un jour pour se perdre ou plutôt pour se gagner. J'arrive à le croire. C'est des petits changements qui peuvent faire un monde de différence. Pour moi, je suis accro à mon cellulaire. Jour après jour, je passe énormément de temps, mais ça fait partie de mon travail, c'est ce que je me dis. Par contre, je me perds souvent sur TikTok, Instagram, YouTube. Il faut s'amuser aussi. Ça, je le comprends mais juste un petit truc. J'avais pour habitude d'amener euh, dans la chambre le cellulaire et de jouer avec jusqu'à temps que je m'endorme. Maintenant, ce que je fais, peu importe l'heure que je me couche, je dépose le téléphone sur le comptoir, dans la cuisine et je ne touche pas avant le lendemain matin. J'ai encore des défauts à travailler tout simplement parce que le matin, la première chose que je fais, je fais sonner ma Apple Watch, j'envoie mon petit garçon qui a comme, qui a comme message d'aller me chercher mon cellulaire. Je regarde les messages que, que j'ai à répondre au courant de la journée et je planifie ma journée encore euh, étendue dans le lit. C'est un petit défaut. Il faut travailler et ça, lâchez pas, donnez-vous des objectifs à court, moyen et long terme. Sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.